Salut et bienvenue dans cette deuxième partie consacrée à la colorisation avec Inkscape. Avant d'aborder la colorisation avec les dégradés, on va un petit peu modifier ici cet objet. On voit que cet objet qui est placé devant, mord un petit peu sur euh, mon objet, notamment sur son contour. Donc on voit qu'il est un petit peu mangé là. Et on va déplacer ou faire disparaître ce petit trait. Donc avec l'outil éditer les nœuds. Je clique ici sur mon nœud, je clique sur le petit rond, je déplace vers le bas, voilà c'est parfait. Je clique sur mon dégradé, hop, sur mon dégradé radial, donc pour sélectionner je clique sur le carré là, donc c'est le dégradé radial qui est appliqué sur le contour, je clique dessus et je déplace légèrement vers la droite de façon à faire disparaître mon contour. Je vais faire apparaître la palette des calques j'appuie sur moins pour dézoomer et je vais masquer le modèle pour vérifier que tout est bien cette fois ci donc là ça a l'air pas trop mal allez on va dire que c'est bon je déverrouille mon calque modèle je reclique sur le petit œil et je vais maintenant importer fichier importer mon modèle numéro 2 pour récupérer et c'est très bien pour récupérer les couleurs donc je le mets ici je verrouille, donc je zoome. je peux maintenant oui, faire disparaître la palette des calques. Je vais créer un dégradé radial donc, sur mon visage, donc je clique sur mon visage, je clique ici sur le dégradé, je choisis le dégradé donc, radial par rapport donc, au remplissage. Je clique, je glisse, donc le petit rond est sélectionné j'utilise l'outil pipette et je clique ici pour récupérer la couleur je vais maintenant rajouter avec l'outil dégradé deux petites couleurs ici et ici donc nous avons déjà vu ici le moyen de récupérer la couleur qui est là donc je sélectionne le petit carré je fais ctrl c ou édition copier et je vais coller la couleur sur ce petit losange ctrl v même tarif ici je copie la couleur et je la colle à cet endroit-là et je rapproche ici les deux extrémités. Alors j'aime bien avoir ici, mettre vraiment à la moitié, donc 0,5, je valide et celui-là je le place donc juste au-dessus de l'autre. Alors là j'obtiens, c'est un petit peu la même technique utilisée pour les yeux, donc j'obtiens voilà, un tracé très net entre la couleur claire et la couleur foncée. Maintenant agrandir, voilà comme ceci. Oups, CTRL Z. Là, j'ai un petit problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, je reprends. Alors, en appuyant sur CTRL et SHIFT, on déplace les, les deux poignées en même temps. Hein, vous voyez, petite astuce. Donc, l'oreille. Alors soit j'applique le dégradé, allez on va appliquer le dégradé, donc j'appuie sur G pour avoir le dégradé et je clique ici sur mon dégradé que je déplace parce que j'ai envie d'avoir voilà mon oreille toute sombre ou peut-être juste un petit éclat lumineux ici, voilà pourquoi pas. Alors pour le nez même tarif, je sélectionne mon nez avec l'outil euh, éditer les nœuds en appuyant sur F2, G ou CTRL F1 ou on clique ici, il y a plusieurs possibilités, je sélectionne mon dégradé, je clique, je déplace, alors là on va devoir retravailler un petit peu la forme, donc avec l'outil éditer les nœuds, je sélectionne les deux nœuds ici et je crée un segment. Donc je déplace. Contrôle Z. Je déplace ce nœud ici. Ici, je fais apparaître la poignée en appuyant sur Shift et en cliquant sur mon nœud. Hop, je fais apparaître la poignée. Je rends le nœud doux en cliquant ici. Voilà mon nez Donc il sera comme ça. Hop. Alors ça fait un gros nez, hein, on ne s'inquiète pas. Je vais appliquer un dégradé maintenant au contour. Alors je crois que c'est celui-là. Alors CTRL Z. J'ai dégradé celui-là. Euh, oui, ça doit être celui-là, il est pas mal. Et je fais apparaître mon petit bout du nez. Alors l'avantage c'est que voilà on a un petit arrondi qui est plus joli ici. Voilà on va dire que c'est pas trop mal. Allez on va dire que c'est bon. Donc on applique maintenant un petit dégradé sur le bras. Alors pour être plus rapide on peut sélectionner donc les différentes formes avec l'outil éditer les nœuds et la, fonction shift, pardon, la touche shift, on sélectionne tous les nœuds, on appuie ici alors il faut choisir le remplissage et on clique sur ce dégradé là comme ça tous les dégradés sont placés, il m'en manque un, je recommence voilà tous les dégradés sont placés on n'a plus qu'à un petit peu les disposer correctement alors c'est pas la grande finesse au niveau des dégradés mais ça permet d'avoir une illustration qui est assez rapide à, fait, à mettre en place qui tient un petit peu la route donc là ça doit être plutôt oui c'est un dégradé radial alors je peux combiner ici donc la jambe avec le pied sélectionner le dégradé du pied le mettre sur celui de la jambe voilà, de façon à ce que les deux fonctionnent bien et soit bien dans la continuité, voilà. allez on va dire que c'est bon comme ça, ici, on va mettre ça comme ceci, donc ici je le mets à côté, tout simplement, je clique sur le buste, je place mon dégradé comme ceci. Alors là j'ai un petit souci il me semble. Qu'il est magnétique avec autre... Oui, ça, il doit être magnétique, voilà, avec le... On contrôle Z plusieurs fois. Vous voyez, hop, il a été magnétique et après j'ai vraiment du mal à l'enlever. Le, on contrôle Z. Hop. Petit éclairage du buste. Ah zut Alors pour la poitrine, on va faire un petit peu la même chose que pour le nez. C'est-à-dire qu'on va recréer ici avec l'outil euh, les crayons cette partie-là de la poitrine, je règle, je corrige avec mon outil éditer les nœuds, en appuyant sur CTRL et sur le nœud ça le rend doux, donc ma poitrine voilà je vais l'éclairer comme ceci, je vais appliquer maintenant un dégradé au niveau de mon contour alors vous voyez si ici si mon dégradé est activé j'ai peur que ça devienne noir voilà gagné donc ctrl z voilà on voit qu'il n'est pas sélectionné je clique sur mon contour et je sélectionne celui-là alors attention au magnétisme voilà c'est parfait je vais supprimer cette poitrine ici dupliquer celle là ctrl D ou je clique ici dupliquer l'objet je le place derrière tout simplement alors pas à l'arrière plan mais juste derrière je réduis un peu petite rotation je vais revoir aussi le dégradé pour faire disparaître voilà ici Là, ça fait une coupure peut-être un peu nette alors je vais essayer de de faire une belle jointure voilà ça fonctionne pas trop mal pour le bras voilà un petit peu plus d'ombre ici voilà comme ceci ça fonctionne pour le coup tout est sombre l'avant bras on va l'éclairer comme ceci jusque-là. Je combine avec la main. Alors, est-ce que la main est bien sélectionnée Voilà, je sélectionne les deux. J'appuie sur G. Au niveau... Tac, tac. Voilà. Je combine les deux dégradés. Donc, je mets bien les deux ronds l'un au-dessus de l'autre ici. Ici également. Voilà, je tire sur cette poignée là assez profondément et ici j'hésite pas à déplacer ouais c'est pas trop mal alors pour la main ici hop je sélectionne tout ça avec shift je vais passer en mode tracé. Alors, c'est comment Remplissage et contour. Alors, non, voilà, non, pardon, c'est dans affichage, affichage, contour. Oui, donc j'ai bien tout sélectionné. Affichage, normal. J'utilise mon petit dégradé. Voilà, tout est bien placé. Je clique sur cet objet. Et sur le pouce ici, je combine les deux dégradés, donc les ronds sur les ronds, les carrés sur les carrés, je déplace, Allez, je vais mettre ça ici, et là on va dire que ce sera sombre, hmm. ça ne me plaît pas trop là, non j'aurais pas dû les combiner, voilà je vais faire comme ça, allez on va dire que c'est bon parfait il manque également les cheveux donc pour les cheveux je sélectionne donc les deux objets je vais appliquer un dégradé ici je clique je glisse donc comme tout à l'heure outil pipette ici le petit rond est sélectionné je récupère la couleur sombre je rajoute avec l'outil dégradé sélectionné ici deux petites couleurs je copie je colle, je clique ici, je copie, je colle, j'aime bien ici avoir 0.5, alors si vous n'utilisez pas cette version d'inscape, c'est vrai qu'il y a un petit peu en bêta, il faut faire donc apparaître la, couleur, le, la palette remplissage et contour, voilà. allez ici, alors, je recommence, remplissage et contours éditer et là avec l'outil dégradé sélectionné en cliquant là on a les les nœuds qui devraient s'afficher et qui s'affichent pas tch tch tch tch. voilà oui c'est ça il faut sélectionner donc les bons nœuds. Voilà, il y a celui-là, il y a celui-là donc celui-là est à 0.5 donc c'est bon donc celui-ci je vais le déplacer jusque là Voilà. Je vais pouvoir maintenant bien placer mes dégradés. Ah, j'ai oublié de sélectionner l'objet du dessous, décidément. Donc les deux carrés sont bien l'un au-dessus de l'autre, mais les ronds, pas du tout. Voilà, comme ceci, c'est bon. Et voilà, tout simplement. On va terminer par la pomme. Donc la pomme, j'appuie sur le dégradé, je clique, je glisse, F7 pour avoir la pipette, je récupère la petite couleur sombre ici, je zoome avec la molette de la souris, deux petites couleurs, je copie, je colle, je copie, je colle, ici ce sera 0.5, je mets bien la couleur l'une sur l'autre, je déplace. Et je vais utiliser l'outil ellipse ici pour créer un, une petite ellipse avec un fond blanc et pas de remplissage. Je sélectionne la pomme et la, le, petit, le petit éclat. Je dégroupe et je groupe. Et je place légèrement voilà, à l'arrière-plan. Voilà, vous voyez, c'est très très facile. Euh, ben je vous remercie d'avoir suivi ce, ce tuto. Et je vous dis à bientôt pour la suite. Donc on verra l'utilisation des masques, ce qui est quand même nettement plus compliqué. Voilà, à bientôt pour la suite.